Salut c'est Aytiros, j'espère que vous avez tous la forme avec ces temps difficiles qui s'en approchent et qui en est déjà en train de vivre. Voilà je veux continuer le podcast que j'ai fait sur la guerre en Ukraine mais en me concentrant sur la France. J'ai vu que le premier podcast donc a été très apprécié, plus de, de presque 800 personnes l'ont vu, l'ont écouté et énormément de personnes se sont abonnées du coup à la chaîne en ayant écouté ce podcast donc ça prouve qu'il y a, qu il y a Beaucoup de personnes qui ont les, on dit, les yeux ouverts et qui s'aperçoivent de dans, dans quelle précarité on est en train de d'être et, et qui va qui va bientôt arriver dans les dans les années à, à venir. Hein, de plus en plus, hein, ça va se, ça va s'amplifier de plus en plus. Et donc j'ai voulu euh, faire part d'un comment dirais-je d'une observation que j'ai vue là actuellement. Hein, je l'ai vue d'ailleurs ce matin même pour être très précis de la précarité qui commence à s'abattre sur, sur la France, hein, en particulier région après région. Bon, moi, je vous parle de région corse, hein, mais donc toutes les régions françaises, hein, c'est exactement la même chose. Les gens sont de plus en plus dans la merde, ou alors euh, sentent que, que le, les problèmes vont arriver, donc commencent à, à, faire des... euh, à agir de manière soit insensée, <rire> je vais vous expliquer pourquoi, soit de manière complètement euh, incontrôlée. Hein. Et euh, parce qu'ils sentent qu'ils vont avoir des gros soucis, qu'ils n'arriveront pas à pouvoir, ou ils n'auront pas les moyens financiers de pouvoir amortir cette inflation galopante qui est en train d'arriver, et ces euh, choses en moins qu'on aura dans notre quotidien, hein, quoi, littéralement. Hein. Donc là, ce matin, je, je, je marchais un peu en forêt, et euh, j'ai vu, parce que... Je, j'ai l'habitude d'aller dans cette forêt, donc je, je connais bien bien bien bien le secteur, hein. ça fait des années et des années que j'y vais. Et je me suis aperçu qu'il y avait un trou à un moment dans un des chemins et j'ai dit, il si, y a des gens qui ont coupé de, des branches pour pouvoir rentrer dedans. Alors euh, je suis allé doucement, euh, sans trop me faire voir, et j'ai vu carrément une... <rire> ça, ça va vous faire tomber de haut... Hein. une Jeep carrément de l'armée française, hein, de, de la base de Solenzar hein, BA126 ça s'appelle. Hein. Euh, qui étaient stationnés, et deux personnes euh, ils étaient en civil, mais donc ils avaient une Jeep de l'armée, donc c'est des militaires hein, étaient en train de couper du bois de manière sauvage comme ça, dans, dans le maquis, dans le maquis hein, et, euh, et charger la, la Jeep avec ça voilà donc euh, c'est formellement interdit hein, de se faire du bois de manière sauvage comme ça, hein. il y a des parcelles qui sont bien délimitées par les mers, ou des endroits bien spécifiques pour faire du bois, or là, pas du tout et ces gars-là, carrément avec la jeep de l'armée, ils chargeaient la jeep de l'armée. Donc non seulement ils utilisent des jeeps de l'armée, c'est formellement interdit <rire> par l'armée d'utiliser à, à, à titre personnel. Hein. Euh, D'ailleurs pour la faire sortir même de la base, euh, ils ont dû... Je sais même pas comment ils ont fait pour la faire sortir de la base. Hein. Ils ont dû inventer une connerie, mais bon, assez béton. Hein. Je pense qu'ils ont dû faire croire qu'ils allaient pour une protection feu. Euh, ouais, une chose comme ça. Ou alors ils en fait rentrer, sortir de manière illégale. Je veux dire, il y a possibilité, mais il ne faut pas se revoir, euh, surtout quand il y, a, il y a quand même une, une filtration à l'entrée des bases. Il doit y avoir deux, deux mèches avec le type qui était en, en garde pour la faire sortir. Enfin bref, c'est un gros bordel qu'ils ont dû faire, c'est vraiment complètement illégal. Et en plus, ils sont allés dans, dans, dans, dans la forêt là, pour aller se faire du bois, euh, comme ça, sans l'autorisation de personne, pour pouvoir ensuite euh, voilà, se chauffer avec. Donc quand vous en arrivez à des extrémités à la con comme ça, c'est que vraiment les gens se sentent dans la merde. Je condamne bien sûr cette chose-là, parce que si comment tout le monde s'amuse à, à s'amuser à couper du bois de manière anarchique comme ça, vous saccagez littéralement les forêts. Mais d'un autre côté, je me dis, les gens se sentent tellement dans la merde et tellement pas soutenus du tout par l'État français, que carrément même les militaires, qui pourtant sont payés par l'État, sont représentés par l'État, se sentent plus du tout encadrés, se sentent plus du tout protégés, donc ils en arrivent à faire des, des, des, des conneries de, de, de ce genre-là. Et, euh, et on arrive carrément voilà, à saccager des forêts pour pouvoir se chauffer. Donc on est arrivé à une extrémité où euh, les Français se sentent complètement acculés, et ça va aller de pire en pire, hein, comme je l'avais dit dans l'ancien podcast, euh, la guerre, guerre Ukraine-Russie, vue dans les proportions qui sont en train d'avancer et, les, et, les, et les, forces en, les forces qui sont en train d'avancer euh, dans ce conflit, il n'y a rien qui, qui, qui montre, qui démontre que ça va se calmer, pas du tout. On voit que maintenant il y a l'Iran qui, qui, qui, qui est pleinement rentré dans la guerre, On, pas de manière officielle, mais de manière officieuse, en, en, en apportant une aide militaire à la Russie avec des drones, hein, des drones de combat. Euh, parce qu'il y a deux types de drones, il y a le drone de reconnaissance et drones drone de combat. Eux, c'est des drones de combat. Donc voilà, il y a ça. Maintenant, il y a la Biélorussie aussi qui se prépare à rentrer massivement par le, le côté... Euh, Nord de l'Ukraine pour pouvoir envahir l'Ukraine d'un autre côté pour pouvoir leur faire une pression, les prendre un peu en tenaille. Hein. D'un côté, vous avez la Russie, du côté euh, sud du pays, le côté nord, maintenant, ça va être la Biélorussie qui va attaquer. Euh, C'est même pas qui va attaquer, ils sont déjà en train d'attaquer, hein, plus précisément. Plus, ils ont vu, ils ont bombardé énormément de centrales électriques dans la, la, en Ukraine, donc ça prouve bien que voilà, ils continue à, à massivement attaquer, ça ne peut pas s'améliorer, mais d'un autre côté, maintenant, comme je voulais dire, je vais plutôt me, baser, me, me porter vers la France, notre pays, hein, après tout, et montrer que ça va, ça va s'aggraver de pire en pire, parce que j'ai lu et, euh, des, des, des, des, des documents de personnes, hein, qui indique que c'est des, des, des producteurs de lait, de viande et tout, ils disent qu'ils ne pourront pas euh, produire assez de viande, de, de bovine, euh, en France, de par bon, a eu la, les grosses sécheresses qu'il y a, qu a eu, et également dû à l'inflation. L'inflation qui vient hein, ben donc de la guerre euh, Ukraine-Russie. Hein. Ils ne pourront pas assurer. Donc il va y avoir des pénuries de viande euh, dans, dans, les, dans les supermarchés, hein. des pénuries de viande, des pénuries de lait, euh, il y aura des pénuries même d'autres produits, hein, peut-être même de l'huile, des pâtes d'autres choses, hein, de par cette, cette, cette guerre, parce que la Russie fait en sorte aussi de, de bloquer les, les, les départs de, de céréales de l'Ukraine, il faut exprès de les faire traîner pour qu'elles pourrissent, littéralement <rire> c'est ça, hein, pour que ça ne vaille ça vale rien c'est à peu près le même principe que font les japonais quand ils ne veulent pas qu'un produit rentre dans, dans, dans leur pays, ça s'appelle le contrôle à la japonaise, ça veut dire que tu, par exemple, je vais, je vais vous donner un exemple, si tu as de la laitue qui arrive sur ton, sur, sur les ports, dans, les, dans le port, tu fais semblant de la laisser traîner sur le port que, et, et qu'elle prenne le soleil et tout, elle pourrit, tu viens, la, la, tu viens la contrôler une, une semaine ou deux semaines après, une fois que tout est pourri, tu dis, il oh, n'y ben, a plus rien à faire rentrer, on fait tout dégager. C'est pareil ce que fait la Russie avec l'Ukraine. Elle laisse traîner les céréales dans les, dans les, dans les, dans les dépôts. Et euh, vu qu'il commence à froid, faire froid et humide, ça ça les, les, les céréales germent, hein, elles pourrissent littéralement. Et il n'y a plus rien à envoyer. C'est tout est pourri. Et voilà. Et, et une fois que tout est pourri, l'envoi, il, il dit c'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Voilà. Donc il va y avoir des, des grosses pénuries de pain, de, de céréales en tout genre. Euh, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, je ne suis pas non plus dans, dans l'agroalimentaire, le, dans le, donc je ne rentrerai pas dans le détail vraiment à quoi peuvent servir toutes ces céréales, mais enfin il va y avoir des pénuries de lait, ça c'est sûr, hein, de viande et d'électricité, de, et de, et de, et hein, donc on ne pourra pas euh, s'en sortir, même de gaz. Donc les gens, voyant ça, ils, ils font du, du bois de manière anarchique, hein, ils arrivent, ils. Ils saccagent littéralement les forêts. C'est euh, pour ça que ça me fait marrer quand je vois tous ces trous du cul d'écolos euh, qui disent « oui, euh, il faut rouler en électrique, il faut faire ci, il faut faire ça » en attendant à toutes les forêts qui sont saccagées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui se, qui se brisent plus les burnes. Ils vont se faire du bois et je les ai attrapés en, en direct. C'est dommage que je n'avais pas ma caméra, je les aurais filmés Je peux vous filmer par contre l'endroit qu'ils ont saccagé. Hein. Euh, peut-être plus tard quand je ferai une petite vidéo de survie je vous montrerai l'endroit en question hein. on dirait qu'il y a une bombe qui a explosé ils ont, ils ont littéralement détruit euh, je dirais euh, 50 mètres carrés comme de, de, de, de forêt littéralement à, à nu on hein. ils voit ils les, les tas de bois qui sont par terre en train d'être mettent en, en bilot de bois hein, pour pouvoir les récupérer donc voilà c'est honteux hein. c'est comme ça et parce que les gens se sentent vraiment acculés et ils n'hésitent plus maintenant à aller sur du bois même de manière anarchique ils s'en foutent complètement voilà. Donc on est arrivé à des, à des extrémités comme ça. Les gens, euh, ben, ils se disent, euh, je ne vais plus me faire chier. De toute, façon, de toute manière, je ne suis, suis pas aidé par le gouvernement. Le gouvernement ne fait strictement rien pour moi. Euh, J'arrive pas à me sortir à la fin du mois. En plus, pour rien arranger les choses, la Cour des comptes a annoncé que, enfin, ils ont annoncé, ils ont montré avec une étude que le euh, plus de 30% des Français, ce qui est énorme, hein. 30% des Français, là on ne dit pas 1%, c'est 30%, 30% des Français sont, sont en permanence à découvert, ils n'arrivent plus du tout à, à renflouer leurs compte. Euh, ils, sont tout, ils sont en permanence en découvert, les banques se plaignent, mais ils disent euh, en permanence ils sont à découvert, et ils n'arrivent jamais à renflouer, euh, et ça ne fait qu'augmenter de plus en plus, jusqu'à présent on est à 10-12%, on est passé à 30%, donc euh, voilà, <rire> pour vous dire comme c'est galopant l'inflation, et, les, et, les, et, les, et les, les choses qui sont en train d'arriver hein, dans le pays, hein. c'est bien sûr, Macron, ça ne le dit pas, il est tranquillement, il est allé voir le pape, euh, il est allé voir euh, la, la machin, celle qui est passée au pouvoir en Italie, Mélanie, là, pour, euh, pour essayer de, de voir celle qui ne quitte pas l'Europe, surtout pour ça, il, il fait comme si tout allait bien en France, que tout se passait bien, mais en vérité, c'est la, la catastrophe, hein. c'est la catastrophe absolue, euh, ça se passe très très mal dans, dans le pays. Hein ne fait strictement rien pour, pour que les choses évoluent, que les choses se passent bien. Il n'en a strictement rien à foutre. C'est un mec qui, est, qui, soit il le fait exprès, il est vraiment, vraiment, c'est ce que je pense plus, hein. il est vraiment mis en place par les États-Unis pour couler la France de l'intérieur. Soit c'est un abruti fini qui n'arrive même pas à voir devant lui. Quoi. Je veux dire, c'est facile à comprendre. Hein. Donc euh, les gens sont de plus en plus endettés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a des, des, des pénuries qui vont être de, très très graves. Là, on n'est pas encore rentré à l'hiver. Hein. Vous allez voir qu'on va rentrer à l'hiver, euh, ça va être terrible. J'ai vu un, un, un document de, euh, qui, sont, qui est en train de circuler dans les préfectures. Euh, il y a 20 départements qui vont, être, qui vont avoir des coupeurs d'électricité cet hiver. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus fournir d'électricité, littéralement, cet hiver, ça a des coupures, entre, ils ont dit entre 5 à 6 heures de coupure, voilà. et dont euh, la Corse est, est touchée. Haute-Corse, voilà. Haute -Corse, Corse du Sud, là où je suis moi. Voilà. Merci, euh, merci Macron, merci l'État français. Donc après on s'étonne que la Corse déteste l'État français, et qu'en Corse on déteste la France. <rire> voilà. Les gens payent leurs impôts, ils payent tout, mais, mais voilà, voilà ce qui arrive. Donc, après, il ne faut pas s'étonner. Il hein. ne faut pas s'étonner que les gens détestent l'État français et qu'ils ne veulent surtout pas se, se considérer comme français. Les gens payent leurs impôts. Et voilà, on va avoir entre 5 à 6 heures de coupure par, euh, par jour. Ils ont dit... Euh, non, au début, ils disent par semaine, mais ça peut être très bien par jour. Ils ne savent pas. Voilà. Parmi les 20 départements, il y a le Vaucluse, euh, il y a euh, tout ce qui est euh, euh, l'ouest de, de la France. Le, le, je parle du sud-ouest. Hein, tout ce qui est euh, Carcassonne, Biarritz, euh, ils ont dit... Euh, euh, voilà, des... Ça, il va y avoir aussi, ils ont dit, hein, ça fait partie des départements... Euh... Enfin, sauf Paris, hein. bien sûr, Paris n'est pas touché, mais il est malin. Est... En gros, il économise Paris, ouais. il économise Paris, la Bretagne, tous ceux qui sont vraiment pour Macron, qui ont vraiment voté pour lui, qui sont pour lui. Mais tous ceux qui ont voté contre lui, dont la Corse, la Corse a voté massivement contre lui, hein. là, il ne leur fait pas de cadeau. Voilà, dans le sud-ouest, c'est pareil, hein, tout ce qui est Biarritz, tout ce qui est les Pays Basques et tout ça, l'Occitanie, l'Occitanie, tout ça, comme ils ont, ils ont voté massivement contre Macron, là, il leur fait aucun cadeau, aucun cadeau, il leur fait aucun cadeau, donc la Corse, il ne nous fait aucun cadeau plus. pas qu'on attendait des cadeaux de ce fils de pute, parce qu'on n'en a rien à foutre, mais je vais dire, mais voilà, on sent vraiment cette, cette volonté de vraiment, vous pouvez dire, ah, vous m'avez voté contre, attendez, je ne vais vous faire aucun cadeau, les mecs, voilà, il n'y a aucun cadeau qui est fait, euh, donc voilà on est, on est vraiment dans une, dans, arrivé dans une précarité assez, assez galopante et ça fait peur parce qu'on se dit euh, comment on va faire parce que ça va de pire en pire, de pire en pire et il n'y a rien qui s'améliore donc 20 départements qui vont avoir des coupures d'électricité des grosses coupures, là c'est pas la petite coupure hein, c'est des grosses coupures tout l'hiver des gens qui sont de plus en plus endettés des pénuries alimentaires assez sévères <coughs> Les gens qui ne s'en sortent pas au niveau de l'électricité et tout, même pour se chauffer, carrément, qui s'amusent à, à couper du bois de manière anarchique comme ça. Et ça va les en pire en hein. Les gens vont plus s'emmerder. Hein. Voire même moi, hein, si je vois que ça arrive à des extrémités trop, trop sévères, oui, même moi, j'allais me couper du bois comme ça. Je ne vais pas me faire chier. Il hein. ne faut pas non plus... Peut-être pas de manière intensive, comme ils font certains, saccager tout, mais oui, je vais quand même le faire. Hein. Bah, on ne va, va pas crever pour lui. Hein. Donc, il y a ça... Euh et voilà, voilà Je c'est un tout. Hein. Il y aura, aura d'autres choses qui vont nous tomber dessus, et on, ça va arriver tout doucement. Tout doucement, ça va arriver. Et voilà. Disons que tous ceux qui se sont préparés avant, euh, je parle des survivalistes, et des gens qui, voilà, qui rentrent dans cette optique de, de survie et de s'en sortir, eux, ils vont bien rigoler. Parce que jusqu'à présent, on les a traités de mongols, de mongols et, de, et, de, et de gens complètement lobotomisés ou qui sont vraiment tarés. Là, ils vont bien rigoler, les mecs. Ils vont dire, je ne sais pas qui c'est qui est taré maintenant là les mecs ils vont bien y rigoler ah ouais. là ils vont, ils, vont, ils vont le dire en face ils vont dire, vous vous êtes bien foutu de notre gueule mais au final c'était nous qui avions raison et on peut pas leur sortir le contraire on peut pas dire ah non, non vous êtes des cons on va raconter que des conneries, non c'est pas vrai là tu peux, tu peux essayer de trouver la chose comme tu veux euh voilà, au final, tous ceux qui sont bien préparés, et, ou qui, ont, qui arrivent, qui ont des jardins, qui font leur, leur potager eux-mêmes, qui ont des petits animaux pour pouvoir, euh, des poules et tout ça, etc., qui ont une cheminée chez eux, ou qui peut, qui peut se chauffer, etc., comme ça, euh, c'est sûr qu'eux vont s'en sortir, les autres, euh, ça va être nada, hein. ça va être nada, hein. Et ne vous attendez pas à l'État français pour vous aider, parce que c'est des connards. Hein. Là, d'ailleurs, dernièrement, ils ont fait passer en 49-3 le, le truc du budget. Et parmi le, le, le 49-3, ce que ça nous a causé pour la Corse, c'est qu'on attendait beaucoup d'une un, aide, un gros coup de pouce de l'État, par rapport aux marchandises qui, devaient, qui passent la mer, qui deviennent de plus en plus chères, euh, le passage hein, donc, euh, maritime, et également d'autres aides euh, au niveau de plus de la région, au niveau de l'inflation, euh, des prix du pétrole et tout ça, qui sont, qui, sont, qui sont très très chers. Hein. Euh, et également, une, une autre aide, c'était par rapport à l'inflation du, du, des, des résidences secondaires. Tout ça s'est passé à la trappe. En 49,3, ils ont dit zub, allez des vous Donc voilà, ça va, ça, ça, va, ça va reprovoquer encore des grosses manifestations encore. C'est pas surtout chez nous, c'est assez violent. Hein. Mais ça, ça leur fera les pieds. Hein. C'est connard. Euh, là, bientôt, en plus, ce qui va arriver, ça va être le truc du RSA. Donc, euh, il va couper le RSA à des gens qui sont déjà dans une précarité terrible. Il ben va les obliger Certains disent, mais ben non, ils vont les obliger juste à travailler. Non, mais ça, c'est une façon de... Ça, c'est du baisse-couillon. Hein. Ça, c'est pas pour obliger les gens à travailler, c'est surtout pour les couper. Parce que lui, ce qu'il espère, c'est que les gens n'acceptent pas d'aller travailler comme ça. Il leur coupe le RSA, ça fait des économies. Ne, ne, ne tombez pas dans le panneau. Hein. C'est un gros, un gros enfoiré comme lui. Il en a strictement rien à foutre. Hein, du, voilà. <rire> C'était ça qu'il vise à lui. Donc, voilà, il y a ça, et puis, voilà, etc., etc. Hein. Ça va aller de mal en pis ça va aller de mal en pire euh, Et puis euh, on ne s'en sortira pas. Hein. On ne s'en sortira pas. C'est impossible de s'en sortir comme ça. Hein. C'est pour ça que les, les gens qui, qui, qui comptent sur le gouvernement ou qui espèrent et qui disent oh, ça va s'arranger, vous vous trompez lourdement, les mecs. Hein. Lourdement, les pénuries vont aller de pire en pire. Hein. Ça ne va rien s'arranger du tout. Hein. La guerre ne s'arrêtera pas. N'écoutez pas les conneries de Macron quand il est en Italie qui dit oh oui, la guerre, ça dépend surtout de la paix, ça dépend surtout des Ukrainiens non, non, non, non, espèce de tête de con non, non, ça dépend pas des ukrainiens, ça dépend de toi avec tes potes de, des états unis et comme ils font tout pour que la paix n'arrive pas, parce qu'ils ne veulent pas que la paix arrive, comme je l'avais expliqué dans le podcast je vous mettrai l'indication en tout cas, si je peux, sur, sur l'écran l'ancien podcast, ou je le mettrai en description plutôt, regardez en description, je vous mettrai le lien vers l'ancien podcast, si vous ne l'avez pas écouté non, non, non, non, non, ça dépend de toi et de tes potes des états unis Non, non. Et comme ils veulent pas, voilà, C'est en gros, comme je, je vous ai toujours dit, c'est de la langue de bois. Il prend les gens pour des gros cons. <rire> non, il prend les gens pour des gros cons. C'est un, un connard, en vérité. Il nous prend, il nous prend littéralement pour des gros cons. Voilà. C'est comme il a toujours fait, Macron, c'est un type qui prend les gens pour des connards. Voilà. Il prend les gens pour des connards et, et c'est une personne qui, qui, qui, qui vous prend littéralement pour un imbécile. Il fait semblant, comme ça, de dire « oui, machin, mais c'est des conneries ». C'est des conneries, c'est la guerre ne s'arrêtera pas, elle va continuer. Jusqu'à un moment, ça va arriver à des, à des extrémités assez, assez sévères. Là, la Russie commence à accuser Kiev de, de balancer des bombes sales. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'une bombe sale, ça veut dire que tu prends des déchets nucléaires et tu mets ça dans une bombe, quand ça explose, ça ne fait pas l'effet du monde nucléaire, mais ça, mais ça pollue, ça éradie le secteur pendant des milliers d'années. C'est pareil qu'une bombe nucléaire, sans l'explosion d'une bombe nucléaire. On dira. Et ça, en vérité, c'est la Russie qui va, qui, va, qui va la tirer, cette bombe sale, en accusant Kiev, donc l'Ukraine, et après ils vont répondre par eux, par une bombe nucléaire. Si vous préférez, ils vont, la tirer, vont se la tirer eux-mêmes dans, dans, dans leur pays, où ils vont la faire exploser directement, dans, dans, bien sûr, pas à Moscou, hein. ils vont dans un gros coin bien, bien reculé de, de, de la Russie, la Russie c'est immense. Hein. Et après ils vont dire, oh, ouais, ben, vous, vous avez vu ah, ils nous ont attaqué, putain, c'est une attaque contre nous !» Et là, voilà, pom. Et là, ça va leur faire leur prétexte pour leur tirer une bombe nucléaire sur la gueule. <rire> voilà, ils vont avoir leur, leur, leur, leur, leur truc pour tirer la bombe nucléaire. Voilà. Ils vont dire « Ah, ben bah, écoutez, on est agressé, et on avait toujours dit que si on nous agresse, on tire une bombe nucléaire. » Ben voilà, c'est arrivé. Ils vont, ils vont tirer une petite bombe sale comme ça, ils vont dire que c'est l'Ukraine qui a tiré ça, et que voilà. Et, et, ça, et, et la guerre, elle va continuer pendant... pendant... Pour moi, hein, je peux me tromper, hein. Pour moi, la guerre, elle continue minimum. J'ai dit minimum pendant un an. Minimum un an de plus. Donc tout 2023, déjà, faisait sûr qu'on est en guerre. Maximum, ça peut aller encore pendant trois ans. Jusqu'en 2000... Pff, ouais, 2026, un truc comme ça. Pratiquement à la fin du mandat de Macron. Ouais. Jusqu'en 2026, ça va venir. Oui. Ils peuvent tenir, hein, les Russes. Hein? Ça s'appelle des guerres d'usure. Ça veut dire qu'ils seront en guerre, mais sans totalement rentrer vraiment dans le conflit. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas. Euh, sauf si il y a le monde nucléaire et tout, là, ça va, ça va, ça va, se pro, ça va continuer encore plus le, la chose. Là, il y a les États-Unis qui vont devoir s'en mêler, la France et tout. Enfin, suivez le premier podcast, hein, je vous ai expliqué. Mais voilà, hein, ça va repartir encore. Mais nous, principalement, pour se concentrer toujours sur la France, ça va faire des pénuries qui, à rallonge. Des pénuries à rallonge. Qui dit pénurie à rallonge, dit les gens de plus en plus dans la précarité. Qui dit les gens de plus en plus dans la précarité, dit des gens qui sont complètement en roue libre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas... L'être humain est comme ça. Toutes les démocraties tiennent sur un truc comme ça. Je vous explique vite. Il y a deux types de choses dans la vie. Il y a les régimes auto autoritaires, on appelle ça, et les démocraties. Bon. Les régimes auto autoritaires, c'est comme Russie, Chine et tout ça. Ça veut dire que c'est des régimes que soit tu fais ce qu'on te dit de faire, soit tu t'en prends plein la gueule. Ça, ça marche bien tant que le président en place, il est toujours fort, on dira. Les démocraties, c'est autrement. Ça veut dire que chacun... En gros, agit bien, Fabien, enfin plus ou moins bien, on dira, tant qu'il y a un semblant, un semblant de protection de l'État. Il y a un semblant de protection de l'État, il y a un semblant, on dira, de, de sécurité, aussi bien dans leur personne que dans leur bien, que dans leur vie de tous les jours. Voilà. Or, là, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que déjà, il y a de plus en plus d'agressions, vous n'avez qu'à voir, hein. il y a des viols en pagaille en France, mais en pagaille, hein. Il y a une, il y a, là, je viens de regarder, ah, c'est du côté, je ne sais plus où en France, je ne sais plus, c'est Nice, non pas Nice, je ne sais plus, je crois que c'est dans le sud, d'aujourd'hui ça vient. Hein. Donc, euh, une femme qui s'est fait violer et tabasser en pleine rue, comme ça. Euh, il y a eu la pauvre petite fille, la Lola, qui s'est fait oreille, oh, ouais, n'en parlons pas, carrément ça a été un, un truc de malade. Hein. Euh, vraiment un truc de fou. D'ailleurs, au passage, le petit Macron qui fait semblant de verser sa larme aujourd'hui en Italie comme si rien n'était, grand sourire, tout va bien, impeccable, et, et dans le meilleur des mondes, pour vider le gros enculé que c'est le type et le faux jeton que c'est. Le mec il en a rien à foutre, il fait semblant. Euh, Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a encore Qu'est-ce qu'il y a encore Voilà, donc de l'insécurité comme ça. Euh, des gens qui voient, qui ne s'en sortent plus littéralement au niveau de leur compte en banque, donc, euh, ou qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à bouffer, euh, qui n'arrivent plus à se loger etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens Ils sont en roue libre. Ça veut dire qu'ils vont dire, puisque l'État n'agit plus pour nous, n'assure plus notre protection, euh, n'assure plus notre intégrité, ou même le fait qu'on puisse vivre convenablement, ils vont se faire justice eux-mêmes. Ils vont voler, ils vont euh, trafiquer, ils vont, ils vont être en roue libre totale. Voilà. Et ça va être l'anarchie totale dans le pays, à un point que ça va être catastrophique. Catastrophique. Je vous l'annonce dans les dans les futures années qui vont arriver là, ça va être catastrophique. Ceux qui me croient pas, qui me disent non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, là tu exagères. Eh ben écoutez, on en reparlera, <rire> on en reparlera et vous verrez que je que je, suis, que je raconte pas de conneries. On reparlera. Vous verrez bien si je raconte des conneries. Mais vous allez voir, ça va aller de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Les gens, euh, ils vont dire. Euh, on n'a rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, ben justement, tu n'as plus rien à perdre. <rire> c'est ça le truc. Voilà. Donc les mecs n'ont pas hésité à venir t'agresser dans la rue ou à venir te voler directement chez toi ou à les piller dans les magasins, littéralement. Ils vont défoncer les vitrines, ils vont tout piller. Euh, je parle pas des, des, des magasins pour les habits hein, <rire> ou les conneries. Non, non, c'est de la bouffe. Hein. Littéralement, ils vont piller dans les magasins. Euh etc. Ça va aller de pied en pied. Les squats. Les squats de maison vont exploser en pagaille. Ça ne sera pas des étrangers. Ça sera carrément des Français qui vont aller squatter chez les gens. Euh, pénurie de, de, de... Les pénuries de carburant. Ça ne sera pas vraiment des pénuries de carburant, mais ça sera tellement une hausse totale du carburant que les gens ne euh, vont plus hésiter non plus à aller siphonner les réservoirs des voitures. Quand tu vas aller garer ta voiture, ils vont prendre une perceuse. Ils vont te percer sous le réservoir de la bagnole et ils vont mettre une bassine en dessous. Ils vont récupérer tout ton, tout ton gasoil. Et après, ils le, le transvaser dans, dans des jerrycans et dans leur voiture. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple. Ça, ça, ça se fait, ça se fait. Il y a des gens qui le font déjà. Ils prennent des perceuses. Hein, perceuses vous savez, avec une batterie électrique, hein, pas un de fil. Hein. Tu perce sous le réservoir avec une grosse chignole. Hein, et, tu, et, tu fous, et tu fous un jerrican en dessous, la bagnole. Ou tu mets une bassine pour récupérer le gazole. Et tu te le transvases comme ça dans le, le jerrican. Par exemple, par exemple. Ou tu mets un tube. Tu fous un gros trou de, de perceuse comme ça dans le réservoir en dessous. Tu mets un tube et tu, bais, hop, et tu fais finir ça dans un jerrican. Et tu transvases carrément tout le carburant comme ça dans le jerry-gun. Voilà. Par exemple. <rire> Je sais, ça peut vous dire, putain, le mec. Ouais, mais c'est voilà, par exemple. Par exemple, ça. Etc. Etc. Il peut y avoir... Pff, il y a des choses en pagaille. Et voilà. Et là, la démocratie va se casser la gueule complètement. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Euh, le, la CIA, quand on, ils ont remis un rapport à, à Trump, juste avant que cette abruti de Biden passe au pouvoir, il avait dit, euh, les démocraties vont vont s'effondrer. Elles n'existeront plus d'ici 5 ans. C'est acté. C'est sûr. On a dit, d'ici 5 ans, il n'y aura plus de démocratie. Parce que les démocraties sont en train de crever littéralement et n'arrivent plus à assurer. C'est pour ça que la Chine, la Russie, etc., avec leur régime autoritaire, eux se, se, se sentent forts du coup. Ils se disent, ouais, on vous l'avait dit. Vous voyez Vous êtes foutu de notre gueule, vous avez dit qu'on était des, des moins que rien, ou qu'on était des tarés, tout ça. Ben regardez, le nôtre, les systèmes, ils fonctionnent. Les vôtres, non. Voilà. Nous, on va se casser la gueule complètement. Et après, ça ne servira à rien d'aller tendre la main à la Chine ou à la Russie pour leur demander qu'ils qu viennent nous aider. Ils vont nous dire, vous oui. nous rigolez, les mecs. Ils vont nous cracher au visage. Ou alors, ils vont nous faire des prix tellement violents qu'ils vont nous assassiner, ils vont nous asphyxier complètement. Donc, voilà. Non, ce qu'il fallait surtout, pour un pays comme la France, c'était trois choses. Trois choses. C'était, un, arrêter de faire des guerres à gauche et à droite et d'obéir à ces connards d'américains. Ça, c'est sûr. Donc, se retirer de l'OTAN, littéralement. Deux, dégager de l'Europe. Ça ne nous apportait que des malheurs, des immigrés en pagaille, des conneries et compagnie. Ça, c'était sûr sûr. Et trois, et trois, surtout trois, arrêter de se, de se foutre en guerre contre des pays comme la Russie, qui sont des grosses puissances nucléaires et qui peuvent littéralement nous foutre la merde dans notre quotidien. Ça, il ne fallait surtout pas, surtout pas se foutre en guerre, ni contre eux, ni contre la Chine, même pas contre les états unis bon, Je donne un exemple. Mais contre pas des grosses puissances comme ça, putain, même pas y participer, même pas donner un point de vue, rien, on aurait dû rien dire. On aurait dû rien dire, ils auraient dû se démerder entre eux, et point à la ligne, et c'était comme ça. Là, ça va, être, ça va être la catastrophe, et tous ceux qui disent « oui, mais il fallait sauver les pauvres petits Ukrainiens. ben, maintenant, ben tu, maintenant, ce que tu vas sauver, ça va être ton compte en banque et ta vie. Parce que quand tu vas te faire agresser, toi, tes enfants et compagnie, que tu auras plus d'argent sur le compte, que tu n'arriveras même plus de chauffer, parce que l'État va littéralement te couper l'électricité, que tu le veuilles ou non, Déjà cet hiver c'est acté, 20 départements qui sont coupés, tout l'Occitanie, le, le Nord, toute la Corse, c'est pas juste un petit peu de la Corse, c'est toute la Corse, Haute-Corse, Haute -Corse, Corse du Sud, le Vaucluse, euh, je sais plus, j'ai plus la liste, j'aurais dû, dû avoir la liste sous les yeux, voilà, donc euh, déjà que, que tu sois content ou pas content, hein, ou tu sois d'accord ou pas d'accord à ce que je dis, déjà ça c'est acté, voilà. c'est pas moi qui le dis, c'est EDF, ils ont, ils ont balancé le, le message, c'est réglé, si tu ne crois pas, regarde sur internet, je l'ai lu de mes propres yeux, voilà. Donc, content, pas content, c'est réglé, c'est acté. Donc voilà. Ça va être des pénuries en pagaille, ça va être la folie. Ça va être la folie. Hein. Ça va être la folie hein. Je ne sais même pas s'il va réussir à terminer son mandat, Macron. Bah, là, déjà, là quand je vous parle, il y a deux mentions de censure qui se sont mises contre euh, Elisabeth Borne, l'autre Timberé, la, la, la, la, la Premier ministre qui est aussi utile qu'un couteau qui ne coupe pas. Et euh, s'est pris deux motions de censure NUPS plus RN. Bon, à coup sûr, elle va s'asseoir dessus, mais pour vous dire, vous voyez, de plus en plus, les gens n'ont plus aucun respect, plus aucun respect pour eux. Même à l'Assemblée nationale, ils les traitent de voyous, ils les traitent de, de mongolito, ils les traitent de tout, même carrément entre députés. Ça les députés, ils avaient un certain respect entre eux, machin. Même plus, c'est fini, ils n'ont plus aucun respect, ils n'ont plus rien. Les gens, ils n'ont ils ont plus aucun respect pour eux, on le sent, ils en ont plus rien à foutre. Et ils ont raison, en même dire vous allez avoir du respect pour quoi Pour des connards comme ça, ils vous chient à la gueule littéralement. Vous allez avoir du respect pour quoi Pour des gens comme ça Bon, c'est fini, c'est fini, donc voilà, c'est comme ça, c'est très pessimiste, je sais que ça fait partie d'une série de, de podcasts assez pessimistes, mais c'est la vérité, disons que je voulais l'ai plus pour que vous soyez euh, préparés, je dirais, et que vous arrêtiez de croire que le gouvernement va venir à votre aide, mais pas du tout, ils s'en foutent complètement, Complètement. ils s'en foutent complètement, ni vont vous aider pour votre compte en banque, ni vont vous aider parce que vous avez pénuries d'électricité, ni rien du tout, ils s'en foutent. Si vous croyez le contraire, vous ben m'excuserez, vous êtes un neuneu, hein. vous êtes un neuneu, littéralement. Ah ouais, vous êtes un gros neuneu. Ah ouais, là, là, on peut vous chier dans la gueule, comme on dit, et vous dites, et vous dites merci. Hein. Ah ouais, là, là, vous êtes un gros, gros neuneu. Si vous croyez, vous croyez aux conneries encore de ce gouvernement, il faut vraiment être bête. Vraiment, vraiment. Ah, ils n'en ont rien à foutre. Non, vous n'avez qu'à voir, il n'y a que Paris et, et, et ceux qui ont voté pour lui, principalement la Bretagne et tout, comme ça, qui, eux, n'ont pas de coupure. C'est déjà un signe bien démonstratif de ce qu'il va faire et de ce qu'il est en train d'opérer. C'est toujours les riches et ceux qui sont pour lui qui sont privilégiés. Les autres, ils peuvent crever, il y a rien à foutre. Donc, si vous êtes dans le nord, dans l'Occitanie ou en Corse et dans le Vaucluse et puis je ne sais plus quels autres départements ou régions, vous êtes mal barré. Mal barré. Hein hein Parce que là, ça va couper à mort. Et quand vous êtes en plein hiver, moi, en Corse, encore, je m'en fous un peu. Nous, là, là, là où je vous parle, on est quoi, le 24 octobre, je crois, le 24 ou le 25 octobre, il fait, il fait 20, 25 degrés la journée. Donc, il fait même pas froid. La nuit, ça descend peut-être maximum à 10 degrés. Donc, ça va. Mais par contre, au niveau des frigos et tout ça, quand vous avez alors, tout votre bouffe qui va partir en l'air parce que vous n'avez plus d'électricité ou que vous ne pourrez plus vous utiliser vos appareils ou recharger vos téléphones, etc., c'est pour ça que ça me fait marrer quand je vois les gens qui parlent de l'Ukraine, ils disent « Oh l'Ukraine, ils n'ont pas détrécité les pauvres ». Mais on est pareil, <rire> on est pareil et on va être pareil. On est comme si on était un pays en guerre sans la guerre. Quoi. Donc voilà, Donc voilà. c'est comme ça. Merci Macron. De toute façon, en même temps, qui sait qui a revoté pour un laboruti pareil hein, Je veux dire, il doit pas en avoir des masses. Hein. Je sais qu'il doit y avoir quelques gogoles qui ont voté pour lui encore de nouveau. Euh, je, je, je connais certaines personnes, des vieux en, en majorité, qui ont voté pour lui, encore, de nouveau. Mais c'est des, des mongolos. c'est des mongolos, hein. c des, c des gens qui, quand vous les écoutez parler, ils ne vivent pas dans la même réalité. Hein. Pas du tout. Hein. Et généralement, c'est des gens qui s'en sortent plus ou moins bien dans la vie, donc euh, ils ne se, se rendent pas compte qu'en vérité, ils, ils, on, la France court à sa perte. cours court à sa perte, à sa perte complètement. Hein. <rire> je dis, il faut vraiment être con pour, euh, voilà, pour, pour écouter ce type. Hein. Enfin, c'est comme ça. Écoutez, moi, je vous ai donné un point de vue... Hein qui est certes pessimiste mais au moins réaliste et honnête. Hein. Moi je suis pas là pour euh, raconter des conneries. Espérons que la situation s'améliore. Pour moi j'y crois pas. De toute façon c'est déjà acté. Hein. Ils ont dit qu'il allait y avoir des coupures. Donc c'est déjà acté. Euh... Que dire de plus euh... C'est, je sais pas C'est comme ça. Voilà. On va, on va vivre dans, une... dans un pays qui, euh... pays précaire. Précaires, bourrés d'insécurité, euh, euh, pas loin du tiers-monde. On, on va être des gens qui, comme on dit, riches et développés que d'apparence. Voilà. Riches et développés que d'apparence. Quand je vous dis, hein, les, gens, les gens vont. Là, vous allez voir, vous allez voir ce que c'est que les limites de la démocratie. Voilà les termes. Vous allez voir vraiment. Disons qu'on va vivre, moi qui suis jeune, hein, j'ai que 38 ans, et même ceux qui sont plus âgés. Hein, vous allez vraiment vivre ce que c'est que les limites d'une démocratie. Vous allez voir qu'en vérité, une démocratie, c'est très fragile. Et il suffit d'un tout petit peu de merde comme ça, enfin, là, ça sera, même plus, un petit peu, ça sera bien comme il faut, et vous allez voir à quel point les gens sont complètement en roue libre et ils n'hésitent plus à se comporter comme des bêtes sauvages. Quand j'ai vu rien que pour la pénurie d'essence, ils se prenaient un coup de couteau, ou à coup de poing, ils étaient obligés de faire venir des agents de sécurité pour surveiller les stations de service... Ça veut tout dire. Hein. Et ce n'est que de l'essence. Quand tu vas leur couper l'électricité, qu'ils n'arriveront plus à, à avoir d'argent sur le compte, euh, au niveau du RSA, quand ils ont le RSA coupé ou les obligés à aller travailler, qui seront des travailleurs pauvres car ils n'arriveront plus à s'en sortir à la fin du mois, euh, que les gens n'arriveront plus à bouffer correctement, qu'il n'y aura plus rien dans les, dans les, dans les Leclerc, enfin, casino, etc., au champ et tout et qu'il y aura des grosses pénuries comme ça, et que ça va aller de mal en pis comme ça, oh putain, vous allez voir ce que c'est que l'être humain. L'être humain, dès que tu commences un petit peu à le, à, le, à le chatouiller comme ça, ça devient une vraie bête sauvage. Ça devient, ça devient une vraie bête sauvage. Et n'attendez pas que c'est ce connard de Macron qui va vous, qui va vous aider. Putain, tu vas attendre <rire> longtemps, mon pote. Tu vas, tu vas être écœuré. Non, là, là, là, là franchement, vous vous trompez vous trompez lourdement, et c'est ceux qui espèrent en Macron, qui disent ouais, « Macron, il va faire quelque chose, oui, non, non, ah, non, mais, non, mais, non, non, attends, attends, attendez, non, mais quelque chose, il va le faire, mais pour lui et ses potes, Pour les riches, vous avez qu'à voir, Paris, Paris n'est pas touché par les coupeurs d'électricité, ah oui, non, mais ça ne t'inquiète pas qu'il va les faire, mais pour les riches, mais pas pour toi, <rire> ça c'est clair. Donc voilà, écoutez, je vous ai donné un point de vue, donc c'est la suite de la guerre en Ukraine, vers la troisième guerre mondiale, hein. c'était ça, guerre Ukraine-Russie, voilà, vers la troisième guerre mondiale, hein, j'avais marqué le premier podcast. Celui-là, on pourra l'appeler euh, la grosse pénurie en France à venir. Voilà. Merci Macron, hein. <rire> on pourra mettre ça en titre. Donc euh, voilà, des grosses pénuries à venir en France. Ouais, c'est un bon titre ça. Des grosses pénuries en France à venir. Et voilà. Comme ça, ben on, vit dans une... on vit avec un abrutique qui aurait jamais dû être au pouvoir une, une deuxième fois, et, et là on s'en mord les doigts jusqu'à, comme on dit, jusqu'à l'os. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Hein. On est déjà 1860 abonnés. Hein. C'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme, énorme. Ça augmente tous les jours, tous les jours, tous les hein. jours. C'est facile. Hein. C'est entre 15 et 20 abonnés par semaine c'est donc c'est grâce à vous de tous les pays hein. en plus ça vient de tous les pays hein, de toutes les tranches d'âge hein. ça va très bien aussi bien de 15 ans jusqu'à 70 ans hein, des gens qui, qui regardent ma chaîne euh, Et voilà donc c'est grâce à vous c'est grâce à votre fidélité hein. et euh, n'hésitez pas donc à appuyer sur comment on dit sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos à mettre un pouce bleu c'est bon pour le référencement ça permet que cette vidéo enfin ce podcast soit écouté euh, à plus grande échelle. Euh, N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que voilà, quand plus vous vous abonnez, ça vous prend, ça vous prend que dalle, hein, ça c'est gratuit en plus. Quand vous abonnez la chaîne par rapport au référencement YouTube, ben ça, là, ça augmente sa visibilité. Hein, c'est, bête, mais ben, c'est comme ça. Donc voilà. Et en tout cas, ben un grand merci à vous et, euh, et préparez-vous et soyez, comment on dit, sur vos gardes, surtout avec cette abrutie qu'on a en ce moment. Allez, ciao ciao et merci.